Je crois pas qu'il joue accompagné, ça je crois que c'est. Attends, mais là il, est... là il est. Non, là il est pas en train de jouer, les gars. Attends, mais. Non, et là il est pas en train de jouer, les gars. Là, je... là juste en fait il va ré. Voilà, c'est bon, ok. Voilà. Là, là il, il va react il va react avec ses potes et moi je vais react au react avec ses potes Parce qu'il a supprimé sa rediff C'est une rediff Attendez Hop attends. on va couper la musique Bam Yo Inception. Mec, je me positionne parfaitement. Merde. Tain, on aurait dû mettre... Il est en train de crier juste avant la partie. Il avait bloqué la rediff pour l'avoir en exclu. Mec, c'est malin. C'est malin. Mais ce joueur est un génie. Par contre, les quickies là... Direct, il allait à son spawn. Tu sais, la... ça, c'est la fameuse maison, normalement, qui met trop bien. Sauf que là, elle met pas bien du tout. Il avait rien. <rire> du coup, il est en train de regarder, tranquille. Il est bien. Je l'ai pas regardé, la game, les gars. Je, je la découvre avec vous. Je la découvre avec vous. Non, euh... <rire> On demande l'autorisation à chaque fois avant de prendre les trucs, les gars. Et en plus de ça, on fait bien plus de pubs qu'on vole des trucs. Je fais pas partie des rats TikTok, les gars. Ok, on va voir du coup comment ça se passe. On regarde quoi, là WSOW américain, les gars. Mais qu'est-ce qu'il fait ici Pourquoi est-ce qu'il monte là il est en train de prendre la, la maxi Putain mais moi je me chirais dessus de, de monter là-haut Par contre les gars est-ce qu'on en parle Qu'il a zéro thune Regardez <coughs> le mec en dessous oh, Ce qu'il lui a mis Le mec il avait ses classes et tout Ce qu'il lui a mis Mais c'est quoi ce skin affreux qu'il avait lui ça non mais mec No way Ok donc là il est armé Il a son arme Aguera Il a son arme Aguera à, à, à lui Il a le bouclier Il a plus qu'à prendre la bonne méta Et c'est bon Il a besoin juste d'un seul loadout Prends dans quelles conditions il joue gros on, on, on, dirait, on dirait un esprit frérot Ok Et les gars regardez sa méta Regardez la méta qu'il a fait Les gars regardez la méta qu'il a fait C'est tellement C'est trop malin il a, il a mis des clés morts les gars Avec les stimulants après je pense, je pense que la seule donnée qu'il avait pas peut-être, la seule donnée qu'il avait pas les mecs, c'est le, le fait que les, les clés mortes, tu peux les désactiver avec une paralysante. Les clés morts en fait c'est si un véhicule te, te fonce dessus, tu poses deux clés mortes par terre, il va exploser le véhicule, même si c'est un camion. Peu importe le type de véhicule. Il fait de l'escalade, les gars. Il fait de l'escalade, il monte tranquille. Il va se positionner. Il se balade au calme. En fait, ce qui est, ce qui est fou, c'est... Ah, mais il réacte en live je pensais que c'était une vidéo off euh, qu'il prenait. Il a 3300 balles. Non mais les gars, regardez comment il repère les gens. Vous trouvez pas ça ouf à quel point il les repère vite Et vu qu'on n'entend rien sur ce jeu, mais regardez. Oh, le mec, il a dû péter les... Il a entend... Ok, il a entendu un parachute tomber sur le top derrière lui, donc vite, euh, vite, vite Irota, c'est ce qu'il explique. Non mais les gars, pourquoi est-ce qu'il se balade dehors alors qu'il y, trop... y a 100 000 balles à gagner Il a donné 10K cas, 10 cas à chacun de ses mates. Mais non. C'est vraiment, un... vraiment la mentalité américaine. Je l'aime trop. Ok. Non mais attends, il a re repéré quelqu'un Il y a la voiture qui passe juste derrière, il s'en fout, il laisse tomber. Il a un système pour OTA, il l'utilise direct. Tu sais que j'ai l'impression qu'il en il, en il en slay. Je rappelle les gars que, que FIFA Kill est un anglais. Mais il a la mentalité américaine. Il passe son temps à jouer avec, euh, avec les Américains et tout. T'as donné 10K à Cabron c'est pas pareil. Il avait pas compris les règles, cabron. Self-revive. Très important. Là, il était, il était traqué par Usker. Non, c'est Usker qui le traquait. Mais les gars, regardez-le. Il se balade en open field et tout. En fait... Il fait des trucs genre tu t'y attends pas Genre là par exemple je comprends pas pourquoi est-ce qu'il se balade en plein milieu de rien Alors qu'il a la ridge à gauche Il a genre <rire> Tu sais il a, il a, il a cette, cette, cette espèce de vision Il a cette espèce de vision que les joueurs CSGO ont Bon là il s'est fait un peu défourailler par la gauche Donc il sait qu'il y a quelqu'un à gauche Il se positionne à un... Et en fait regardez les gars Il s'est fait défourailler par la gauche Et malgré tout Mais là il est en train de, tour de courir Dans le plus grand open field du monde Il cherche même pas à prendre de cover et tout Il s'en bat les couilles C'est ça qui, euh, qui me surprend de ouf avec ce joueur C'est... Euh, il se balade Il y a ses couilles Elle frotte par terre les gars les, Vraiment Ses couilles frottent actuellement par terre il est jeune, hein. c'est un jeune joueur. Hein. Et là, il casse le truc, il a gagné, il est serein, il est avec ses potes, il est bien. Bam, bam, bam. Il a fait un ok ok store... apparemment il a fait un play incroyable à storage je... je suis trop pressé de le voir mec je suis prêt je suis trop content de me... de pas mettre spoiler la game qui, qui l'a regardé et qui l'a pas vu chat un pour ceux qui l'ont vu deux pour ceux qui n'ont rien vu c'est fifa kill ouais fifa kill au state Ok, vous êtes beaucoup à rien avoir vu, les gars. Vous attendiez, vous attendiez le rendez-vous. Aïe! Ah, Plaisir, ça, les gars. Il continue de se balader tranquillement. Mais pourquoi est-ce qu'il va pas se planquer dans une maison? Pour temporiser, pour je sais pas. Il est en mouvement constant. On dirait, on dirait le mec de World War Z, les gars. Qui dit que le mouvement, c'est la vie, les gars. Vous avez vu tous les fake bait qu'il fait Il fait genre d'aller à droite. Il fait genre d'aller à gauche. Il est pas naïf, hein. Ok. Ok. Au lieu de la boîte de plaques, moi je claquerai la boîte de plaques pour en avoir 5 et je prendrai le trophée là à sa place. Hein. What a legend. What a legend, guys. On dirait qu'il a lancé une solo publique. Là, là par contre, il, il s'est trouvé une maxi super cachette. Hein. Et surtout Tu vois Sur les lobbies américains où, Tu vois Ils ont tous le même style Les joueurs pro euh, les, les joueurs pro Ils sont tous dans la même mentalité à chaque fois Ils, ils sont en mode On s'en bat les couilles On essaie de le choper Tu vois Genre euh, Ils refusent jamais un V1 Ça va se finir dans ce coin là Ah mais non Ça va se finir vers storage Vous l'ai dit Ok. Donc il va, lui là, là je pense qu'il est, je pense que là il est parti sur une bonne temporisation. Il va il attendre, va, il va attendre ici tranquillement. Il y a le système trophy qui est au sol, du coup il peut se permettre d'être dans un angle. Il va pas se faire coller les trucs dessus ou quoi. Et il faut se rappeler les gars qu'il n'a pas de paralysante. Il a que les stimulants. <rire> Et là là t'imagines comment est-ce qu'il en Yes live ses potes il est, il est parti d'Angleterre les gars pour aller au state avec des mecs qui pèsent de ouf il fait un tournoi où il galère de ouf il a pas réussi à se connecter au game en trio ça a été un bazar de dingue et finalement la game de solo il se connecte au dernier moment et il la gagne Et FIFA était dans le lobby Europe l'année dernière. Parce que l'année dernière, il était en Europe. Et, là, et cette année, il est parti au State Express. <rires> il, il, donne, il donne trop... C'est vraiment le gamer par excellence, FIFA. Je l'aime trop. Vas-y. Ok, la zone, la zone, la zone, la zone, la zone, bam Le Archlinker Storage. Euh, là, là, tu la joues facile, tu prends le parachute, enfin tu prends, le tu prends le, la zip, là juste à gauche. Il vérifie que personne ne vérifie la zip. Tu Hop, il prend la zip, il fait, ça, il fait la, la majeure partie de sa rotation. Là, il faut surtout pas garder le parachute ouvert, il le sait. Et là, hop, il a, il a le chemin directement tracé jusqu'à storage en passant par des positions basses et hautes. La rotation est parfaite, maxi intelligente. Y y il n'y euh, avait pas meilleur choix. Tout simplement, il n'y avait pas meilleur choix. Tout était parfait. Le, le, le steam boost avant et tout, est, chaque détail est, est parfait. Comme les clés morts positionnées à droite et à gauche. C'est un crack. T'as déjà joué avec lui Ouais, Ouais, on a déjà joué ensemble. La game est... Euh... D'ailleurs, sur YouTube, on vous invite à la regarder. Du coup, là, par contre, il va pas rentrer dans ce storage tout de suite. Il va rester sur le flanc droit, les gars. Pourquoi est-ce qu'il reste sur le flanc droit Il se rapproche. Il se rapproche tranquillement. A sa place, je prendrais pas le bâtiment principal, mais c'est. Euh... Et ce, ce bâtiment-là est trop open. Là, il faudrait limite qu'il se cache dans un garage. Ça pourrait être. Euh, ça serait la meilleure idée. Genre qu'il trouve un, un bon garage, sa mère, et qu'il se planque dedans. C'est. Euh... Je pense qu'il va se rendre compte que c'est trop dangereux là où il est. Il va bientôt avancer. Non Il se rend pas compte que c'est trop dangereux <rire> C'est un malade. <rire> mec, il n'y a pas de son sur ce jeu. Il a, il a trois ouvertures dans sa cabane. Il ne va pas rester là quand même. Regardez. toutes les cléments, euh, toutes les cléments ont pété à cause de la nade. En fait, le bouclier, ça te protège pas là, de la gauche quand tu regardes à droite. Hein. C'est-à-dire que là, il y a un sniper sur la gauche, c'est fini finito pipo. Après, pourquoi est-ce qu'il y aurait un sniper sur la gauche à ce moment-là et tout là, là où, là où c'est très... C'est très dangereux, mais... On, on va dire c'est intelligent aussi, c'est que c'est une pose what the fuck. Hein. C'est une pose qui est tellement ouverte de partout que t'as pas envie d'y aller. Alors que... Juste à gauche, t'as un super bâtiment dans lequel tu peux être. T'as plein de super cachettes dans lesquelles tu peux être. Et lui, il prend cette ce cachette... Euh... Il prend cette cachette extrêmement ouverte. C'est... C'est mais en même temps, ouais, pourquoi est-ce que des gens iraient là, sachant que c'est ouvert de partout C'est quand même dangereux. <rire> c'est quand même un truc de taré. En fait, c'est improbable et imprévisible, tu vois Qu'un qu tel joueur soit là et, et il joue là dessus tu vois Et dans une zénitude Regardez le les gars Regardez en bas à droite Comment il est serein Il est, il est en mode Je suis bien dans ma partie Je suis concentré Il analyse absolument tout Il note, il note les joueurs Où est-ce qu'ils s'arrêtent Ils sont tous au bouclier grâce à toi ah les gars c'est comme ça, j'ai créé la méta WSOW, et je tiens juste à dire que là, il est bouclier stimulant, comme la nouvelle méta que j'ai fait, ah il se déplace les gars, il veut faire une nouvelle rotation, il sait que ça va commencer à trop se rapprocher de son bâtiment, bam, il enclenche, il va à l'intérieur, il va à l'intérieur, ok, décale à gauche, en fait il fait du bruit, il fait du bruit, il attend, c'est un malade Oh, c'est malin. Ok. Ok. C'est une bonne pause. C'est une bonne pause. T'as pas besoin d'aller plus loin, frérot. Ok, il va plus loin. Ok, les clés morts sont positionnées. Il est dans une tente. La, la, ce que j'aime pas dans les tentes, c'est qu'on peut wall de partout. Euh, moi, c'est le seul truc que j'aime pas, tu vois. Wow. wow, la voiture qui arrive à fond Mec, il y a une voiture qui arrive à Wek. Il s'affole pas. Il est serein. Il a, il a mis les clés mortes pour se protéger. C'est tellement stylé, j'adore ce style de game. Là, ça nous rappelle un truc. Les gars, j'avais la stratégie. Mais euh, même si t'as la, la, la stratégie, les idées et tout, il y a tellement d'éléments à prendre en compte que tu euh, Voilà. Sur 100, sur 100 games... Il n'y aura pas 100 vainqueurs différents, mais euh, au, moins une, au moins 60. En fait, des monstres comme FIFA Kill pourraient renouveler l'exploit plusieurs fois à la suite parce qu'ils sont vraiment au-dessus de la normale. C'est des, des joueurs exceptionnels. Parce qu'ils ils ont la rapidité et l'intelligence. C'est rare des joueurs aussi intelligents à ce âge-là, tu vois Il a fait 3ème EU la dernière fois. C'est lui que Jésus a tué avant que je tue Jésus. Hein? Il rate quoi sur plusieurs écrans J'ai l'impression qu'il rate son chat. J'ai juste l'impression qu'il rate son, son chat et qu'il papote, qu'il est... Il est, à la, mais il est vraiment à la cool, tu vois, il est en mode je suis bien positionné, je suis tranquille. Et, euh, et quand il regarde en haut à gauche, il regarde, il regarde la, la minimap. Moi, euh, c'est un élément extrêmement important, euh, la minimap. Hein. Les gars, il, il, ce mec rentre des 66 kills sur Caldera. C'est insensé. Il a pas son écran à 5 cm de ses yeux Frérot c'est une belle personne Il est lucide Regardez les gars Regardez comment ça tourne les véhicules Là ça va commencer à s'incruster en zone il voulait faire la même stratégie que les Européens, les Américains. Sauf que ça se termine dans une zone euh, type storage. Et clairement, les véhicules... Joseph, au bout d'un moment. Ok. Il a l'info il a comme quoi un mec vient de pop à, vient de pop à droite. Dans tous, les Américains, tous les Américains, les gars, qui hurlaient à la méta Bouclier l'année la dernière. Et maintenant, ils soutiennent tous leur streamer préféré qui est en méta Bouclier. Ah là là là là, les gars. C'est pépite. C'est pépite, on adore ça. On adore ça, les gars. Vous inquiétez pas, les gars. Là, dans. Demain, c'est le Z Event. Putain, c'est demain. Demain, c'est les ZD20. Le 12, je suis en pause. Le 13, je vais à Los Angeles pour euh, pour tester euh, MW2. Il y aura tout le monde. Les gars, je vais sortir mon chibre et je vais le faire goûter à tout le monde. Comme si c'était un putain de Cornetto. Genre dit dis, t'en veux un morceau T'en veux pas euh... Je le chopperai par la tignasse. Quoi Bon. T'as un emploi du temps de fou Ah là c'est un truc de malade hein. C'est ce soir le Z non Ce soir c'est le concert Ouais, il a raison. Regardez le nombre de voitures à ces points et tout. C'est un truc de malade. En plus, regardez les gars. Les voitures elles traînent par binôme. Il y a deux voitures là, deux voitures là, deux voitures là. En fait, s'il y a trop de voitures, ça commence à être le bordel. Les mecs vont se rentrer dedans. Alors que si tu traînes avec une voiture, avec une autre voiture dans le secteur. Vous vous comprenez, tu vois. Il y, y a une sorte de team play invisible qui se met en route. On débarque à la zone 6. FIFA est en zone, mais il est en bord de zone. Il est il est sur le bord de zone là. Ce qui veut dire que tous les joueurs ici risquent d'arriver vers là. Et après, ils risquent d'être bloqués. Donc, est-ce qu'il va prendre la décision de repartir dans ce hangar pour être un peu mieux Ou est-ce qu'il va rester là Parce que ben, 29 personnes dans un truc aussi réduit, ça... À partir du moment où tu fais un déplacement, c'est compliqué. J'ai l'impression qu'il a pris sa décision. Si, si un joueur comme ça, s'il avait décidé de se déplacer, il serait déplacé direct. Il va pas bouger. Il va pas bouger. Il remarque que ça va se faire juste à Juste à sa gauche. Excusez-moi, chat. Oh, man. Il oh, y a deux véhicules qui viennent d'exploser. Je pense qu'il y a eu un coup de lance-roquette. Slash... Un coup de stréla chat Changement bon de casque les gars <inaudible> Casque numéro 1 a plus de batterie J'ai du mal le mettre à recharger hier On passe sur casque numéro 2 Ok, ok man. Oh là là, les frappes à dispersion qui arrivent, les frappes de précision qui vont partir. Il reste 23 joueurs. À ce moment-là, Spartan, euh, notre ami euh, canadien, était encore en vie. Alors là, il a en viseur fixe sur la porte. Sa clé mort sa est toujours là. En soi, il n'y a personne qui vient le push et tout. Il est bien dans sa partie, il est, il est serein. Oh là là, la position. Oh là là. Alors, ça, c'est une pause. Hein. Oh là là, là, c'est une pause. Allongé, bouclier sur le dos, sous la table, clé mort à l'entrée. Ah, si, le il... si le mec, il vient, bonne chance. Hein. Le mec qui va rentrer là, il, il va pleurer ses dents, en gros. Ok. Ok. À ce moment-là, là, là c'est le moment de réfléchir. Moi, je pense que j'aurais déjà réfléchi à sa place. Moi à sa place là je bouge pas. Je laisse le gaz avancer. Je me mets vers une voiture. Ça va jouer stimulant et je te fais une rota avec la voiture. C'est ce que je ferais c'est ce que je ferai euh, à... à sa place. On va, on va voir comment, comment lui va faire. Il attend, le gaz avance. Rien qui arrive. Il prend l'autre côté. Il y a sûrement un piège. Il y a sûrement un piège. Est-ce que tu vas sortir Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu regardes Ok. Il est sorti. Il s'est mis sur le toit dans le plus grand des calmes. Accroupi en connaissant par cœur la position. Regardez, regardez les gars comment sa position est bonne. Ok. Ok, regardez. Il y, y en a un qui fait ma stratégie juste derrière. Il y en a un qui est juste derrière lui avec un système PDSA. Mais le gaz avance tellement lentement au final... Le gaz avance tellement lentement qu'il fait pas de rotation comme ça. Il est bien. Il est bien, bien, bien. Ouais, mec, là, leur... c'est ce qu'il a dit. Il dit, mais qu qu'est-ce je... qu que je branle de ma partie maintenant, là bon, Du coup, là, il fait une petite tempo gaz. Hop <rire> Solo yolo baby Je l'aime trop frérot je l'aime trop ce mec là Ok ça balance de la paralysante Il va prendre la voiture Il prend pas la voiture Ok Oh mec il y a un système PDS ici pas... Oh mec Oh mec Mec c'est trop incroyable Mec la clé mort elle a donne quelqu'un non, no way Non mais il est si loin là dans la zone, c'est un malade Mec, il s'en bat les couilles C'est un truc de fou Ok Non, mec, il y a tellement de stimulants partout Mais il va où Il va où What the fuck What Ok, il a, le, il a le système de ballon qui est, qui est accessible Qui est encore juste à côté Mais il va pas le prendre parce que c'est un micro risque Et juste ça il va pas le prendre Ok, ok, regardez le, regardez le gaz Les gars, regardez Rega il, a, il a atteint la limite maximum euh, Maximum dans le gaz il a, il a atteint vraiment la limite max C'est à dire que maintenant il peut plus utiliser le, le gaz Regardez le gaz, les tics qu'il met Regardez bien le gaz hein. C'est du tabassage. Ok. Maintenant, il peut plus aller dans le gaz. Le gaz, c'est fini. Mais, il est en l'air. Il est en l'air, les gars. Il y a deux voitures qui roulent. Oh C'est là. Mec Ok. Mec Il y en a un qui vient d'exploser dans sa caisse. Ok. Non, mais qu'est-ce qu'il fait Oh, il peut retourner dans le gaz il, il, a, il a reset le fameux, le fameux truc invisible dont je vous ai parlé. Et en même temps, son, euh, son adrénaline s'est rechargée. So smart So smart Ok, il y a l'adrénaline qui s'est encore rechargée. Il claque sa dernière adrénaline. Là, il va devoir avancer vers la zone. Il va falloir qu'il trouve un moment pour reshielder. Il le sait. Ok, il l'a vu. Il prend pas le fight. Les deux se fight entre eux. Il arrive. Il arrive sur le côté gauche. Il tire un peu, il a pas de shield le mec. L'autre il crève du gaz. 1v1 contre le mec sans shield. Il a la hauteur sur lui. Et il gagne. <tousse> <tousse> <tousse> <tousse> incroyable. <tousse> incroyable. La les gars, je vous avais dit que la solution c'était rester dans le gaz. La solution c'était rester dans le gaz. Il est. Respect, big big respect les gars Magnifique Incroyable Incroyable les gars La, la game est si simple Il l'a géré comme un mastermind gros Mec, il l'a géré comme un mastermind le mec If you see that, oh my god, FIFA, you're just a fucking beast, man. Much love.